J'ai soif. Tel est le cri de notre Seigneur cette semaine. Il a soif de faire la volonté de son Père. Il a soif de nous conduire à Lui. Il a soif de répandre son amour en nos cœurs. Et sa soif interroge notre soif. Que désirons-nous Que désires-tu Ne répondons pas trop vite, car nous avons acquis l'habitude polie de donner les bonnes réponses. Nous nous cachons parfois derrière des désirs pieux, sans vraiment prendre conscience de ce qui nous anime vraiment. En priant, il n'est pas rare que nous prenions un costume pour jouer un personnage. Nous nous donnons alors les désirs de nos saints préférés. Mais sont-ce vraiment les nôtres Il y a des désirs en nous cachés, inavoués, pas très jolis en vérité, voire un peu ridicules. Par exemple, en vous parlant maintenant, n'ai-je pas le désir secret d'être vu, applaudi, liké En ferais-je une prière à Jésus, du style « Faites Seigneur que je sois vu ?» Un peu ridicule, n'est-ce pas mais au moins, cette prière-là serait sincère. Nous aurions ainsi tout intérêt à prendre conscience des vrais désirs qui nous animent. Comment En regardant honnêtement où se situent nos anxiétés, nos tristesses, nos colères, nos jalousies. Regardez comme les fils d'Israël aujourd'hui ne supportent pas que Jésus leur rappelle que le salut de Dieu est parfois passé par des femmes ou des hommes d'un autre peuple que le leur. Ils sont prêts à le précipiter du haut de la falaise. Et vous quelle est la dernière chose qui vous a mis en rogne Cette colère, cette déception, cette jalousie vous instruira sur les désirs de votre cœur. Présentons-les alors au Seigneur simplement. Ne les gardons pas pour nous. Faisons même de ces désirs ridicules des prières à Jésus. Alors, comme pour la Samaritaine, démasquée par la miséricorde, notre Seigneur viendra purifier tous ses désirs contraires et nous donner sa paix.